Mais avant tout, veillez à la sécurité et au bien-être des vacanciers. Nous recherchons des personnes bienveillantes qui ont le sens des responsabilités et qui aiment travailler en équipe. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, que vous avez au moins 21 ans et un an de permis de conduire, que vous souhaitez vivre une expérience humaine, n'hésitez pas à postuler. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant venir proposer votre candidature sur notre site.